Bonjour. Je suis heureux d'accueillir mon ami, ma collègue Catherine Colonna, ici à Washington, au département d'État. Il s'agit de la toute première fois, en fait, que nous avons l'honneur de vous accueillir, chers collègues français à Washington, malgré le fait que nous avons coopéré étroitement au cours des cinq derniers mois, qu'il s'agisse de Bruxelles, de Bali et tout récemment au Conseil de sécurité de l'ONU. Et également la ministérielle présidée par la ministre au sujet de l'Ukraine. Pratiquement sur tous les dossiers qui comptent pour nos pays, qui comptent pour une grande partie du monde, il n'y a pas de meilleur partenaire pour les États-Unis que la France. Et cela se le reflète dans cette excellente conversation productive que nous avons aujourd'hui. Nous avons parlé de notre réponse unie et constante par rapport à l'agression de Poutine contre l'Ukraine les derniers jours, nous avons été les témoins des frappes de grande enclure contre Many les infrastructures civiles en in Ukraine, menées notamment avec des drones fournis par l'Iran. Ces frappes ont frappe un but clair, faire peur et faire souffrir le peuple ukrainien. Les dégâts qu'ils infligent font en sorte que, cours des mois à venir, les gens auront à peine à chauffer leur maison, trouver de l'eau potable et gérer les petites entreprises, les hôpitaux et les transports en commun. Le président Poutine pense que ces attiques vont briser la volonté du peuple ukrainien. Au contraire, il ne fait que renforcer leur détermination à défendre leur territoire. Moscou peut éteindre les lumières dans l'Ukraine, mais Moscou ne peut pas et ne pourra pas anéantir l'esprit de l'Ukraine. Le président Poutine pensait qu'il pourrait diviser l'alliance transatlantique. Au contraire, il nous a encore réunis davantage. Les états unis coopèrent étroitement avec la France et nos alliés européens afin de nous départir des énergies Russes. Cela nécessite des sources d'énergie plus fiables sur le long terme et aider nos amis à surmonter un hiver à énergie élevée. Comme je l'ai assuré à la ministre aujourd'hui, nous laisserons aucun de nos amis dans le froid. Le président Poutine Il pensait qu'il pourrait réduire le soutien mondial pour l'Ukraine. Au contraire, les pays de toutes les régions reconnaissent que lorsque le Kremlin cherche à retracer les frontières par la force, cela menace la sécurité et la stabilité de tous les pays de toutes les régions du monde. C'est pourquoi 143 pays ont récemment voté à l'ONU une condamnation. Du référendum factice de l'ONU et toute tentative d'annexion du territoire de l'Ukraine. La déclaration de la loi martiale du président Poutine dans des parties de la Russie vise à déguiser ces crimes dans le texte de la loi. Et cela est au cœur de l'annexion de l'Ukraine. Si 99 de ces régions de l'Ukraine souhaitaient appartenir à la Russie, et bien pourquoi le président Poutine doit-il imposer la loi martiale pour les contrôler La ministre et moi-même avons parlé du soutien continu que nous avons apporté pour aider l'Ukraine à se défendre et à fournir l'aide humanitaire vitale pour le peuple ukrainien, tout en continuant à augmenter le coût pour l'Ukraine pour ces actions. Et nous réaffirmons notre engagement pour la diplomatie porte de sens pour mettre fin à la guerre, même si L'Ukraine montre qu'il faut être ouvert avec moi-ci. Cela est tout à fait creux par la Russie depuis le lancement de l'agression en février. Nous félicitons l'aide française en matière de sécurité à l'Ukraine, y compris la récente déclaration par le président Macron d'un fonds de 100 millions d'euros pour aider Kiev avec des armes. La France accueille plus de 100 000 réfugiés ukrainiens, y compris des milliers qui ont été accueillis dans des familles françaises. Bien sûr, notre coopération et nos conversations portait sur beaucoup plus que l'Ukraine. Nous coopérons, par exemple, à réunir des coalitions pour faire face aux défis mondiaux. Aucun pays, aucun groupe de pays ne That peut résoudre, résoudre ces problèmes ensemble. Il s'agit notamment d'unir nos forces pour lutter contre le, qui, le, le chambre climatique. La semaine prochaine, nous allons organiser la prochaine réunion du partenariat de l'énergie propre, états unis france et nous sommes également des partenaires de la sécurité mondiale. Et cela se voit par l'apport de... 1,6 milliard de la France au Fonds mondial et le président Biden s'engage à contribuer 6 milliards de dollars auprès de ce fonds. Cela constitue le fonds qui a fait tant de choses au cours des années pour lutter contre le VIH, le paludisme et cela en sauvant des millions et des millions de vies. Nos contributions, celles de la France et des États-Unis, les deux plus grands contributeurs, nous permettront de faire de grandes avancées au cours des années à venir pour lutter contre le paludisme. Nous coopérons également pour promouvoir un Indo-Pacifique libre pour tous les pays sans coercition. Et je remercie la ministre pour son soutien dans le cadre des négociations entamées par les gouvernements du Liban et d'Israël pour parvenir à un accord historique afin d'établir des frontières maritimes permanentes entre les deux pays. Cette coopération, cette coordination entre la France et les états unis a été fondamentale pour parvenir à cet accord. Notre relation constitue l'incarnation de l'approche des États-Unis et de sa nouvelle stratégie qui est ancrée sur, sur le renforcement des alliances et des to partenaires pour trouver de nouveaux moyens de to travailler ensemble et pour œuvrer ensemble pour créer un monde plus sûr et plus prospère. Visit la Macron visite d'État du Macron, président Macron en décembre, président la toute première organisée par le président Biden et son administration, est un témoignage de, amitié et bien sûr, ce sera une opportunité de la renforcer. J'ai hâte de travailler avec la ministre en amont de la visite et bien sûr après. Voilà, Catherine, je vous donne la parole. Merci. Bonsoir, Monsieur le secrétaire d'État, M. le secrétaire d'État, merci beaucoup pour votre bienvenue. Cher Tony, merci beaucoup de ton accueil chaleureux said. et pour cette as réunion, la première know, au Washington. Uh, uh, comme certains d'entre vous d. le savent, uh, j'ai eu le plaisir d'être jeune diplomate uh, à Washington, à Washington il y a quelques qu années, mais je vais passer au français, sachant que le Monsieur secrétaire d'État est un parfait francophone. Tony, cette visite intervient à un moment déterminant. Il y a maintenant près de huit mois que la Russie a ramené la guerre sur le continent européen en envahissant illégalement l'Ukraine. Elle menace notre sécurité collective, elle viole les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, tout comme ses propres engagements, et elle bafoue jour après jour le droit de la guerre et le droit international humanitaire par les crimes qu'elle commet. L'ordre international fondé sur les règles que nous avons construites collectivement est attaquée. Cette guerre n'est donc pas un enjeu régional, elle est l'affaire de tous, alors que le Kremlin exerce un chantage sur le monde, notamment un chantage énergétique et alimentaire, en complément de ses attaques contre les principes mêmes qui permettent aux États membres de la communauté internationale de vivre ensemble, je l'ai déjà souligné. C'est pourquoi nous avons fait euh, la France, euh, les États-Unis... Euh, nos alliés, nos partenaires, le choix d'apporter un soutien déterminé à l'Ukraine en mobilisant tous les leviers à notre disposition, politiques, diplomatiques, économiques, financiers, humanitaires et militaires. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, et je le répète ici, nous resterons aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Parce que c'est l'intérêt de l'Europe, parce que c'est l'intérêt des États-Unis, et parce que c'est l'intérêt, tout simplement, du monde dont la Russie recherche la fracturation en développant ses visées impérialistes et colonialistes. Notre unité fait notre force et notre efficacité. Les États-Unis se sont montrés à nouveau au rendez-vous de l'histoire, pleinement engagés aux côtés de leurs amis européens, qui partagent les mêmes valeurs, les valeurs démocratiques, et qui sont, euh, comme eux, solidaire du peuple ukrainien et des forces armées ukrainiennes pour permettre à l'Ukraine de résister et depuis quelques semaines, nous le voyons, de contre-attaquer même. Et je voudrais m'arrêter sur euh, non seulement notre unité, mais sur une autre unité remarquable et souligner combien la réaction européenne a été historique parce que, confrontée à un défi inédit, l'Union européenne a su rapidement faire usage de toute sa puissance économique, diplomatique, militaire. Nous avons très rapidement mobilisé l'ensemble de nos instruments pour entraver l'effort de guerre de la Russie. Nous avons édicté des sanctions individuelles, sectorielles, massives, très vite, 48 heures après l'invasion, et depuis lors, sept fois de suite. Car nous venons de renforcer encore ces sanctions dans le cadre d'un huitième paquet. Et nous avons décidé lundi avec mes collègues ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne de travailler déjà à d'autres sanctions pour le cas où elles seraient nécessaires. Et ensemble nous avons aussi décidé, nous Européens, de sortir progressivement d'une dépendance énergétique avec la Russie qui était structurelle et qui a été révisée fondamentalement. Comme le président Macron l'a rappelé, l'exemple du gaz est très parlant puisque les Européens sont passés de 40% de dépendance à 7% depuis la décision prise à Versailles, en France, au mois de mars dernier, au sein de l'Union européenne. Donc en quelques mois, nous avons su nous adapter. Vous savez que l'embargo sur le charbon est déjà en place depuis le début du mois d'août, que celui sur le pétrole est en cours et entrera pleinement en vigueur le 5 décembre. Et que ces mesures, sont efficaces. ces mesures sont efficaces, je tiens à le dire, parce qu'on entend parfois le contraire dans la propagande du Kremlin ou dans ceux qui la relaient. L'économie russe est affectée, elle est en récession dès cette année et elle retombera d'ici deux ans à son niveau de 2000. Ça veut dire 20 ans de perdu pour ce pays et déjà des secteurs entiers de son industrie euh, en difficulté visible, manifeste, et cela va continuer, je pense euh, au secteur aéronautique, au secteur de l'automobile, mais aussi au secteur de l'armement, donc ces sanctions produisent leurs effets. Au plan militaire, je voudrais souligner également que l'action des Européens est tout aussi déterminée, l'action de la France aussi, le président de la République a annoncé récemment au président Zelensky le renforcement de notre aide militaire, avec de nouvelles livraisons d'équipements, et vous savez sans doute que nous livrons de l'artillerie, des missiles, des munitions, des tanks légers, des véhicules de l'avant blindés, comme l'on dit. Nous avons décidé aussi de former au moins 2000 soldats ukrainiens en France. Et nous développons une coopération en matière de renseignement qui sera également accrue et qui ira plus loin. Donc nous faisons notre part comme il le faut et nous la faisons tous ensemble, nous poursuivons aussi notre soutien humanitaire et de reconstruction d'urgence. Un soutien qui sera plus que jamais nécessaire à l'approche de l'hiver, où il faut aider la population ukrainienne à, à tenir et où on voit que la Russie frappe les installations productrices d'énergie. Toutes les infrastructures énergétiques sont affectées. Nous accueillons aussi des réfugiés. La France est un peu plus loin vers l'ouest, mais l'Europe accueille... 10 millions de réfugiés qui sont les bienvenus chez nous, qui rencontrent un bon accueil. Les enfants, selon nos lois, peuvent être scolarisés. Euh, les Ukrainiennes, euh, ce sont surtout des femmes et les Ukrainiens qui seraient là, peuvent travailler en Europe. Et nous apportons, et là aussi c'est un devoir d'humanité, un devoir de solidarité tout simplement que nous honorons, nous apportons une aide économique euh, et financière de plusieurs dizaines de milliards d'euros à l'Ukraine, Union européenne et. États membres réunis. Et puis nous apportons aussi un appui concret sur le plan de la lutte contre l'impunité. Nous avons été ensemble à la fin du mois de septembre au Conseil de sécurité des Nations unies pour une réunion du Conseil, la première réunion de niveau ministériel depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, consacrée à la question ukrainienne et consacrée en particulier à la lutte contre l'impunité. Il fallait le faire. Et ce que nous avons entendu montre que la Russie était particulièrement isolée. Nous en avons parlé avec le secrétaire d'État. Nous apportons notre soutien à la Cour pénale internationale et aux juridictions ukrainiennes pour que les responsables des crimes perpétrés en Ukraine soient poursuivis comme il le faut, car il n'y a pas de paix sans justice. La France contribue également au soutien à l'Ukraine aux côtés de ses alliés euh, en Europe et au sein de l'OTAN. Elle prend part résolument au renforcement de la posture de dissuasion et de défense de l'alliance sur son flanc Est, aux côtés de ses amis baltes, roumains et polonais, avec des déploiements sur le terrain et des déploiements euh, supplémentaires bientôt de ses forces terrestres et aériennes. Et l'Union européenne a également débloqué déjà 3 milliards d'euros. Lundi, nous avons pris la décision d'augmenter d'un demi-milliard. Donc nous atteignons aujourd'hui 3 milliards pour permettre, au titre de ce que nous appelons la facilité européenne de paix, de donner à l'Ukraine les moyens de se défendre par des livraisons de matériel, essentiellement. C'est dans ce contexte où nous devons faire face, et sans doute dans la durée, c'est dans ce contexte que je suis venue aussi, euh, cher Tony, évoquer nos relations bilatérales, et vous l'avez dit, et la préparation de la visite d'État du président de la République française, qui interviendra euh, tout bientôt, début décembre, à l'invitation du président Biden. Je crois en effet que c'est la première visite d'État sous cette administration, et donc euh, permettez-moi de vous dire que c'est un honneur auquel le président de la République et mon pays sont très sensibles. Le président me l'a encore redit mercredi quand je le voyais pour préparer ma visite à Washington. Donc nous avons l'ambition lors de cette visite d'État, début, tout début décembre, de montrer la vitalité et la force de nos liens, de notre alliance, la plus vieille alliance, comme on le dit souvent, de poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route que nos deux chefs d'État on défini il y a juste un an, à Rome, en marge du sommet du G20, pour, dans des secteurs stratégiques pour nos deux pays, l'espace, l'énergie notamment, mais d'autres aussi, avancer ensemble, trouver des résultats concrets. Et plus que jamais, nous, nous voulons poursuivre cette impulsion nouvelle et avancer résolument ensemble, pour nos relations bilatérales, mais aussi pour nos actions dans le monde, pour relever les défis que nous avons en commun, Quelques-uns de ceux que je viens d'évoquer, mais euh, tant d'autres que nous devons relever ensemble sur les questions globales, le climat, l'énergie, mais aussi euh, l'Indo-Pacifique, euh, ou le Sahel, ou la lutte contre euh, le terrorisme. Et donc je crois que sur toutes euh, ces questions, nos entretiens ont permis de montrer qu'il y avait une nouvelle fois une remarquable convergence de vues entre nous, parce que nous nous voyons souvent, même si je ne viens pas si souvent à Washington, et d'ailleurs, euh, je conclurai sur ce point. La nouvelle stratégie de sécurité nationale publiée euh, ici aux états unis cette semaine montre, s'il le fallait, que nous avons des, des analyses et des recommandations euh, également euh, tout à fait euh, proches. Donc dans ce contexte, nous sommes sûrs que la visite d'État à laquelle nous sommes particulièrement sensibles sera une nouvelle fois l'occasion de démontrer notre proximité, notre désir d'agir ensemble pour relever tous ces défis. Et donc une nouvelle fois, M. le Secrétaire d'État, cher Tony, merci de ton accueil chaleureux, merci de notre conversation tout à l'heure et merci du bon travail que nous faisons ensemble depuis quelque temps, comme nos deux pays le font depuis bien longtemps, depuis le général Lafayette, George Washington ou Ben Franklin, dont je vois qu'il étudie ici et qu'il nous regarde et qu'il veille sur nous. Merci beaucoup. Bonjour, merci d'accepter um, nos questions. Blinken, Monsieur le questions, Secrétaire, one, uh, deux questions, Iran une and sur l'Iran on et une sur la Russie. Um, heard US in Des days responsables américains in ont dit très, très clairement récemment deal que right l'accord sur le, le nucléaire That deal. Is the United States willing un to strike a deal with the Iranian regime after, after the death of female Iranian protesters and after the death of Protestait en same Iran question to you et avec the la fourniture de drones. Uh, Est-ce Madame la toujours dans le domaine dans la possibilité que la France souhaite conclure un accord? And Deuxième diplomacy. question concernant la Russie diplomatie. Cette semaine, l'ambassadeur de Russie à Washington a parlé de canaux de diplomatie discrets qui ont utilisé à l'époque de la crise des missiles cubains pour General et à l'époque, c'était le ministre Kennedy administration administration qui responsable de ce canal. Est-ce que l'administration Biden étudie ce modèle Et avez-vous envisagé avez la possibilité de reproduire quelque chose comparable à l'avenir di pour essayer de lancer you. une voie diplomatique pour l'avenir Je vous remercie and pour and cette uh, question. To, to et ensuite, je donnerai la parole um, à Catherine. Tout d'abord, en ce qui concerne l'Iran, généralement, le JCPOA, et en particulier, actuellement, les yeux du monde se concentrent sur les manifestations en Iran, le courage extraordinaire des Iraniens et surtout les femmes qui prennent beaucoup de risques pour défendre leurs droits fondamentaux, leurs liberté fondamentale, et ils font face, encore une fois, à une répression brutale de la part du gouvernement qui, comme vous le savez, a pris des, nous avons pris des mesures récemment en solidarité avec elle et avec tous les Iraniens qui veulent tout simplement la liberté de s'exprimer et avoir la possibilité d'être entendus. Nous avons imposé des sanctions contre la soi-disant police des mœurs, ceux qui sont notamment responsables de la mort de la Massamini. Et bien sûr, nous avons pris des mesures pour. Veiller autant que possible que par le biais de la technologie, les Iraniens puissent continuer de communiquer les uns avec les autres et avec le monde extérieur grâce au travail que nous avons accompli pour veiller à ce que nous ayons des licences en vigueur qui permettent aux sociétés technologiques de faire... Le travail de nécessaire pour apporter les technologies aux Iraniens. C'est sur cela que se concentre le monde. Cela dit, s'agissant du JCPOA, il y a deux choses. Premièrement, il n'y a pas d'accord imminent. Il n'y a pas d'accord imminent parce que les Iraniens continuent d'injecter des questions externes au JCPOA, et s'ils continue co euh, continuent de ça, le faire, eh bien, il n'y a aucune possibilité, aucune perspective d'accord. Nous croyons et encore qu'une solution diplomatique, diplomatique aux défis représentés par défi le programme nucléaire iranien constitue la meilleure marche à suivre. Et, et nous, nous sommes toujours déterminés à ce que l'Iran n'acquiert jamais l'arme nucléaire ou la capacité euh, de la produire en produisant les matériels fissiles nécessaires pour en construire une. Le JCPOA, lorsqu'il a été en vigueur, a réussi à placer le programme nucléaire iranien dans une boîte. Malheureusement, en quittant cet accord, l'Iran a pu sortir de cette boîte dans laquelle elle était passée et nous souhaitons que ce programme retourne dans cette boîte. Nous pensons que la diplomatie constitue la meilleure voie pour le faire, mais actuellement, il n'y a pas de perspective parce que l'Iran, encore une fois, continue d'apporter des questions externes à la conversation. Euh, que nous avons eu avec l'Union européenne, nos partenaires, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, nous sommes tous euh, sur la même page à cet égard. Et dernièrement, avec ou sans accord, et cela était vrai quand l'accord était en vigueur, c'est toujours vrai depuis que l'accord n'est plus en vigueur, avec ou sans accord, nous allons de prendre toutes les mesures nécessaires pour euh, faire face aux activités de l'Iran, l'agression de l'Iran, qu'il s'agisse Moyen au Moyen-Orient ou au-delà. Nous voyons ceci avec euh, la fourniture de drones à la Russie pour euh, permettre à la Russie de poursuivre son agression contre le peuple ukrainien. S'agissant de diplomatie russe, avant euh, de donner la parole à Catherine, pour notre part, avons été très clairs. Euh, chaque fois qu'il y a. Une chose importante à communiquer auprès des Russes, nous le ferons, nous l'avons fait. J'ai eu la possibilité de discuter avec le ministre des Affaires étrangères de Lavrov sur des questions spécifiques qui étaient importantes pour notre propre sécurité. D'autres collègues, y compris le secrétaire à la Défense, le Conseil de sécurité nationale, ont communiqué avec leurs homologues et continueront de le faire. S'agissant d'une diplomatie pour mettre fin à la guerre, eh bien, cela dépend entièrement de la Russie s'il peut parvenir à un point où il s'intéresse effectivement à mettre fin à son agression. Et nous ne voyons aucune preuve de cette nature actuellement. Au contraire, la Russie ne fait que redoubler d'agression au cours des derniers mois. Il y a eu de la mobilisation de centaines de milliers de citoyens russes. Est horrible, cher canon, qu'ils essayent qu de lancer dans la guerre. Pour ces 300 000 Russes qui ont été apparemment mobilisés, plus ont quitté le pays pour essayer d'éviter d'aller en Ukraine. Deuxièmement, il y a cet accord des visant à ces, ces, ces référendums factices pour annexer des parties d'Ukraine qui ont été rejetées par 143 uh, pays du monde. Maintenant, il y a une campagne de bombardement horrible. Uh, contre des infrastructures civiles critiques, car comme Catherine l'a dit, des installations du pays pour, qui cherchent à créer de l'électricité pour le pays, pour maintenir l'éclairage, pour rester chaud pendant l'hiver, et cela brutalise le peuple ukrainien. Alors, selon toutes les indications, ils sont loin de vouloir s'impliquer dans une diplomatie porte-du-sens. Eh bien, le président Poutine va dans l'autre direction. Le problème fondamental qui est le sien, c'est que non seulement le peuple. Ukrainien est extrêmement courageux et résilient, mais le peuple uranien, et ukrainien est aussi très performant, non seulement pour lutter contre l'agression, mais aussi pour reprendre son territoire. Et en fait, cela nous ramène au point fondamental que j'ai dit depuis le début grâce à l'aide que nous fournissons, grâce au courage extraordinaire du peuple ukrainien, la différence fondamentale c'est que les Ukrainiens luttent pour leur peuple pour leur terrain et pour le leur Sénat, futur. Et ce n'est pas le cas de la Russie. Si le président Poutine le comprend, eh bien, nous pourrons parvenir à une fin de la guerre. Nous allons considérer tous les moyens de faire avancer les possible. Par tous les moyens possibles. Bien sûr, nous l'en toujours. Mais comme je l'ai dit, actuellement, la Russie ne démontre, démontre aucun signe d'être désireuse de s'engager dans la diplomatie par quelques moyens que ce soit. Uh, Merci pour votre uh, question. Concernant well. Je dirais que nous sommes alignés aussi sur celle-ci. À propos du JPCOE, le secrétaire d'État a répondu en détail. Une proposition a été faite à l'Iran à l'issue de très longues négociations, proposition qui vise à traiter la question nucléaire iranienne, qui est sérieuse, pour ne pas dire grave. Cette proposition, l'Iran ne l'a pas encore acceptée, alors qu'il lui a été dit clairement qu'il n'y aura pas de meilleure proposition sur la table et qu'il lui revient de prendre une décision et de l'accepter s'il le peut. Le président de la République, le président Macron, est même aller jusqu'à s'entretenir avec le président Raisi en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York pour vérifier quelle était sa disposition d'esprit. Et malheureusement, nous avons constaté que l'heure n'était pas pour l'Iran à l'acceptation de la proposition qui avait été faite. Donc, à ce pays de prendre une décision. Deuxièmement, et comme le secrétaire d'État je voudrais dire que nous sommes extrêmement préoccupés par la violence dont il est fait usage par les autorités iraniennes à l'encontre de manifestants pacifiques. Donc nous avons à plusieurs reprises et rapidement condamné cette répression brutale qui s'exerce contre des manifestants, rappelé le droit fondamental des citoyens de manifester pacifiquement, d'exprimer pacifiquement leur opinion, demander aussi la libération de nos ressortissants qui sont détenus, parce qu'il y en a de plusieurs nationalités, dont des ressortissants français, et pris un certain nombre de sanctions au titre de l'Union européenne contre les responsables de la répression. Cela a été fait. Et puis plus récemment, cette semaine, compte tenu de l'aide apportée par l'Iran, l'action criminelle de la Russie en Ukraine, par le moyen de drones kamikazes, qui ont été utilisés encore à nouveau il y a quelques jours. Nous avons au niveau ministériel, et c'est en œuvre depuis aujourd'hui, pris d'autres sanctions contre les responsables de ces programmes d'armement. Je dois rappeler que l'usage de ces drones, dont il a été fait à nouveau cette semaine contre des installations civiles ukrainiennes, des infrastructures civiles et des populations ukrainiennes. Cet usage est non seulement une violation des engagements de l'Iran au titre d'une résolution du Conseil de sécurité, mais euh, constitutif de crimes de guerre, puisque ciblé délibérément des civils est constitutif de crimes de guerre. Voilà pourquoi nous avons pris des sanctions. Merci. J'ai deux questions, une pour chacun d'entre vous. Monsieur le Secrétaire, il y a actuellement des tensions entre la France et l'Allemagne. La Grande-Bretagne est en turmoil. Nous avons un nouveau Premier ministre en Italie avec une nouvelle coalition qui um, est... Who disagrees on ukraine are you worried about a lack inquiet, a possible lack of cohesion within europe, europe at a time when cohesion is very much needed against russia and uh, madame la ministre um, is france ready to send a military ministre, force france, or a police force to haiti Militaire, Merci beaucoup. Oui, d'après tout ce que je vois, c'est tout à fait I le contraire d'un manque de cohésion. Je crois que nous faisons preuve d'une grande solidarité, nous faisons preuve de grande coordination, coopération, dans tout, to tout ce que to nous faisons ensemble pour to soutenir l'Ukraine. Russia, pour continuer de mettre well pression to, sur la Russie, um, ainsi que pour, pour renforcer notre uh, alliance you know, défensive, l'OTAN. Cela se voit par le biais uh, des mesures uh, prises uh, récemment par l'Union européenne, notamment uh, des sanctions supplémentaires. Cela um, se voit uh, par le biais du soutien, uh, uh, soutien une semaine, il y a à peine 40 pays se sont réunis par le biais du processus de Ramstein pour maintenir leur coordination pour fournir des armes à l'Ukraine pour leur permettre de se défendre et pour reprendre le territoire. Cela se voit au niveau de l'assistance fournie par l'Union européenne directement l'Ukraine, notamment du soutien militaire direct pour leur permettre de surmonter les défis économiques actuels, notamment à la suite de l'agression russe, d'après tout ce que je vois, notamment à la lumière de mes conversations et notamment les conversations des de ses homologues, et par le biais des mesures qui sont prises, eh bien, cela montre une forte cohésion, solidarité, un engagement pour aider l'Ukraine à se défendre, pour défendre non seulement l'Ukraine contre cette agression, mais défendre les principes fondamentaux qui sont à la base de la Charte des Nations Unies et ces principes qui sont importants pour tous les pays du monde. Cette idée qu'un pays ne peut pas changer les frontières de notre pays par la force, on ne peut pas s'emparer du territoire de pays, on ne peut pas menacer l'indépendance ou l'intégrité territoriale d'un autre pays. Ensemble, Europe, les États-Unis, nous sommes solidaires pour défendre ces principes, non seulement pour nos pays, mais pour les pays du monde entier, et cela se voit d'autant plus que grâce à cette résolution qui a été Proposée par l'Union Européenne au niveau de l'Assemblée générale de l'Union il y a une semaine à peine, 143 pays se sont unis pour s'opposer aux actions de la Russie en Ukraine. Merci, monsieur. Nous soutenons la recherche de la stabilité pour Haïti, un pays qui une fois de plus plonge dans la violence et n'est pas sorti de la pauvreté et qui est désormais dans une situation d'insécurité grave avec, nous le voyons, une prise en main par des gangs criminels qui ne font qu'aggraver sa situation. Donc je voudrais saluer à ce titre l'adoption de la résolution aujourd'hui au Conseil de sécurité à l'unanimité, ce qui est intéressant aussi quand nous considérons l'état de la société internationale. C'est un projet américain, donc je remercie et salue les efforts qui ont été fournis par les États-Unis pour que cette résolution puisse être adoptée, puisse être adoptée rapidement. Si une force internationale d'appui à la police devait être créée, la France y apporterait une contribution par un appui matériel, vraisemblablement, dont les contours restent à définir. Mais je dois ajouter que pour le moment, la priorité reste à avancer vers la constitution d'une telle force. Et donc nos efforts se portent d'abord et avant tout aux Nations unies, puisque aujourd'hui nous ne sommes pas encore au point où nous avons pu progresser sur ce second volet des actions qui sont entreprises pour aider à la résolution du problème en Haïti. merci vous avez parlé de l'aide que la France fournit à l'Ukraine. Cependant, il y a des membres du Congrès américain qui sont préoccupés par le fait que les États-Unis fournissent beaucoup plus d'aide militaire et économique à l'Ukraine que nombre de ses grands alliés. En fait, tous ses alliés en Europe, alors que les pays comme la France, pour leur part, fournissent moins proportionnellement que des plus petits pays d'Europe, tels que l'Estonie, le Pensez-vous que les grands pays d'Europe comme la France, l'Allemagne, devraient accroître leur contribution à l'Ukraine Et vous, Monsieur le Secrétaire, la semaine dernière, le président Macron, dans une interview, a dit que la France n'utiliserait pas d'armes nucléaires en réponse à une frappe nucléaire potentielle de la Russie en Ukraine. Pensez-vous que c'est une bonne idée donc d'écarter cette hypothèse Madame la Ministre, pouvez-vous dire comment le commentaire du président Macron excluant une représailles nucléaire euh, et Pensez-vous qu'il y a moyen de tenir compte des contributions significatives que la France et d'autres pays ont faites pour accueillir des réfugiés ukrainiens, pour aider des gens aux États-Unis pour comprendre comment ces contributions pourraient ne pas être telles qu'elles le paraissent? Merci. S'agissant de l'aide l'Ukraine. Tout d'abord, je crois qu'il est juste de dire qu'ensemble, nous faisons un effort collectif très important. Cela se voit notamment par le biais de l'aide sécuritaire que nous fournissons. états unis Europe, cela se voit par l'aide économique et par l'aide humanitaire. Et si vous répartissez, divisez tout ça, vous ajoutez le tout. Vous voyez que l'Europe fait des choses extraordinaires. Je l'ai dit, cette semaine, l'Européenne a apporté une aide immunitaire directe, des millions de milliards de dollars. C'est ce qui a été fait pour été, et c'est très important et très opportun. L'Europe donc prend le relais pour aider l'Ukraine à passer l'hiver et à surmonter les mois à venir. De même, s'agissant de du soutien à la défense en uh, Ukraine, a, je France pourrais parler de ce que fait la France et continue de, de faire, et cela est tout à fait vital, vital pour permettre au aux Ukrainiens au de, de se défendre et leur de regagner leur territoire. Cela se continue à ce jour. Il en va de même pour l'aide humanitaire. Cela est vrai qu'il y a effectivement des millions de réfugiés ukrainiens en Europe qui sont accueillis par beaucoup de pays d'Europe. Les enfants vont à l'école. Parents peuvent travailler et obtenir de l'aide, cela est important. Cela doit être ajouté à la problématique. Il s'agit d'une responsabilité collective que nous entreprenons collectivement. Et Un des dossiers sur lesquels nous travaillons tous les jours vise à veiller à ce que nous soyons en coordination et réactifs par rapport aux besoins et travaillant ensemble. J'ai été impressionné par cet effort collectif et sur la base de notre conversation et celle avec d'autres collègues européens. Je n'ai aucun doute que cela se poursuivra. Et s'agissant des armes nucléaires... Bon, deux choses. Bon, des propos inconséquents en sont sortis de la bouche du président Poutine et d'autres, c'est totalement irresponsable, surtout de la part d'un membre du Conseil de sécurité de l'ONU, ce sont des choses que nous analysons de très près et que nous prenons très au sérieux, compte tenu de ce que la Russie a déjà fait en Ukraine. À ce jour, nous n'avons aucune raison de changer notre propre posture nucléaire, mais nous suivrons la situation de très près. Et je dirais, pour notre part, je ne parle pas de la France ou d'autres. Nous avons communiqué très directement, très clairement à la Russie quelles étaient les conséquences éventuelles d'un usage d'armes nucléaires. Je, je poursuivrai sur ce premier thème, Madame, avant de vous répondre sur les réfugiés, en reprenant en écho de ce qu'a dit le secrétaire d'État, le fait que lorsqu'on parle d'armes nucléaires, il faut parler avec une particulière mesure, pour ne pas dire avec prudence. Et donc... Une nouvelle fois, je dirais simplement que nous appelons la Russie à agir comme une puissance responsable. C'est une puissance dotée et à ce titre, elle a des responsabilités particulières. L'arme nucléaire, c'est une arme de dissuasion. Et je crois qu'en rappelant cela, tout est dit. C'est une arme de dissuasion. Quant à la doctrine française, elle est connue, elle est fixée par le président de la République et c'est celle-ci. Vous m'avez interrogé également, madame, sur euh, l'accueil en Europe de millions et de millions de réfugiés, le plus souvent des, des femmes et, et des enfants, où ils sont bien accueillis, où ils s'insèrent bien. Et non, je ne veux pas en faire un argument pour convaincre qui aurait besoin d'être convaincu euh, qu'il faut aider l'Ukraine. En les accueillant, nous faisons notre devoir d'humanité, nous faisons notre devoir de solidarité et c'est normal. Alors oui, il y a coût à cela. Et pour l'accueil des réfugiés, je crois que d'ores et déjà, on a évalué à 17 ou 18 euh, milliards d'euros et nous ne sommes que fin octobre et donc euh, tout ça va continuer. Euh, l'accueil, le poids de l'accueil que euh, l'Union européenne euh, permet aux États membres de soutenir et il faudra soutenir cet effort dans la durée. Mais je n'en ferai certainement pas un argument. En revanche, oui. Il faut parler des faits, et les faits sont, comme le disait le secrétaire d'État, que la France, l'Europe en tant que telle, les États de l'Union européenne, euh, prennent leur part du fardeau, font leur devoir, consacrent d'ores et déjà plusieurs dizaines de milliards d'euros à l'aide macroéconomique, financière, de reconstruction, en aide humanitaire directe, sans faire mention de ce que représente l'accueil de réfugiés dont je parlais il y a un instant. Euh, un dernier mot ne jouons pas le jeu de ceux qui voudraient nous diviser. Notre unité a été remarquable. Peut-être que la Russie ne s'y attendait pas. Et elle fait notre force, elle fait notre, notre efficacité. Donc nous souhaitons vraiment appeler l'attention des uns et des autres sur le fait que nous sommes ensemble pour faire prévaloir les grands principes du droit international et qu'un ordre fondé sur les règles ne soit pas menacé comme il est aujourd'hui par la Russie. Il faut être très clair sur ce qui est en jeu. Et ce qui est en jeu, c'est cela. Ce n'est pas seulement le sort de l'Ukraine ou euh, la sécurité du continent européen. C'est vraiment l'affaire de tous et l'intérêt de tous les pays dans le monde. We'll Colonna, uh, Secretary Blinken, would like to Monsieur le Secrétaire d'État, permettez-moi de vous poser une question en français. Allons-y. <rire> ok, ok, c'est parti. Um, uh, je, vous demande sur, um, je vous interroge sur une question uh, sur une déclaration qui a été um, déclarée par la Maison-Blanche hier, selon laquelle il y avait des um, militaires iraniens uh, qui étaient retrouvés en Crimée et qui aidaient. Uh, évidemment des Russes avec des uh, frappes de drones en Ukraine. Je me demande à vous, est-ce que vous envisagez qu'il y aurait une réponse, c'est-à-dire peut-être des nouvelles sanctions proposées par les États-Unis ou une réponse uh, un peu en parallèle Et également à vous, à uh, Madame la Ministre, je vous, uh, je vous pose aussi, suite directement aux sanctions qui ont été approuvées par l'Union européenne, est-ce que vous envisagez qu'il y aurait un plus, une réponse de plus suite à cette déclaration de la Maison-Blanche Merci. Merci pour ces questions. Je vais vous répondre en anglais si vous me permettez. Um, euh, tout d'abord, to uh, uh, en remontant à juillet, nous avons Arti quant au plan iranien de fournir des drones à la Russie. Donc, this is that, uh, Donc, ceci uh, constitue quelque chose uh, que uh, nous avons vu à l'œuvre et cela se traduit maintenant par la réalité. En septembre dernier, il y a un mois, les Russes ont déplacé uh, les drones acquis against, uh, against de l'Iran uh, vers la Crimée And, pour utiliser contre said, peuple Kenya, le peuple ukrainien. Comme dit, le personnel russe militaire à utiliser ces drones iraniens pour uh, Ukraine, mener des frappes contre l'Ukraine, y compris des frappes contre Kiev, Kiev uh, tout récemment, um, et contre tout euh, un ensemble d'infrastructures um, civiles et les civils uh, eux-mêmes. C'est tout à fait déplorable. Uh, And, yes, uh, oui, en effet, on a vu du personnel militaire iranien sur le, le, le terrain, terrain en Crimée pour aider Russia la Russie dans, dans le cadre de ces um, opérations. Nous um, croyons que la Russie a reçu des douzaines de ces drones depuis et peut-être encore plus à l'avenir. Mais au-delà des avertissements que nous lançons, bien avant l'agression russe, nous avons pris des mesures contre ces drones iraniens qui pourraient être fournis à quiconque de manière agressive et dangereuse, qu'il s'agisse du Yémen, qu'il s'agisse de l'Irak, qu'il s'agisse potentiellement contre Israël et d'autres pays. Nous avons imposé des sanctions. Contre les entités qui, selon nous, étaient impliquées dans ces activités, leur réseau de drones, y compris les sanctions qui remontent à octobre dernier, nous bloquons le trafic illicite des armes, y compris des drones, là où nous les voyons nous les trouvons, nous les bloquons et nous le faisons en coordination avec uh, d'autres pays, et nous continuer de bâtir les systèmes de défense de nos partenaires, Ukraine, y compris en Ukraine, against against of, uh, contre l'usage de ces drones ou d'autres types de systèmes d'armement que l'Iran pourrait fournir. Il s'agit d'un effort au quotidien. Cela remonte loin dans le passé, mais maintenant, cela se propage à l'Ukraine par le biais de la Russie, et nous allons lutter contre cela que la Merci, madame. Euh, sur les sanctions, je signalais que nous avons déjà pris huit séries de sanctions contre la machine de guerre russe et contre les fauteurs de guerre, et que ces sanctions seront renforcées si nécessaire. Euh, je rappelais qu'il euh, y a quelques jours, euh, lundi, nous avons décidé de lancer un travail pour euh, envisager ce qui pourrait être fait si cela devait être nécessaire. Mais votre question portait sur l'Iran, et sur l'Iran, là aussi je répéterai ce que nous avons déjà dit. Nous avons pris contre l'Iran, en tant qu'Union européenne, des sanctions contre les responsables de la répression, et puis plus récemment, cette semaine, des sanctions contre l'Iran, en raison de la livraison de matériel militaire à la Russie, utilisée contre l'Ukraine, en violation des engagements de l'Iran, en violation de ses obligations vis-à-vis -vis de la communauté internationale, il une résolution du Conseil de sécurité qui est interdite, et, permettez-moi d'ajouter, en complicité des crimes de guerre qui sont commis par la Russie en Ukraine. Donc nous venons de le faire, ces sanctions ont été décidées lundi au niveau politique, finalisées hier et en œuvre juridiquement à partir d'aujourd'hui. please that concludes the press bell thank you thank you thanks everyone Merci. thanks everyone Merci.